Thank you. demain matin à Lyon. Oui, monsieur. Vous allez visiter le restaurant de Paul Bocuse. Partez à 10 h gare de Lyon. Au revoir. Au revoir, non, monsieur. Ah, Françoise. Oui, monsieur. Vous connaissez Paul Bocuse. Paul Bocuse est un des plus grands cuisiniers français et aussi un des plus grands du monde. C'est lui. Il est très connu dans le monde entier. Oui, monsieur. Allez, bon voyage. Au revoir. Au revoir, monsieur. Ah, Françoise. Oui, monsieur. J'oubliais. quand vous serez à Lyon, allez au marché, vous verrez aussi la mère Richard. Elle est aussi très connue dans le monde entier. Ah bon? Ramenez-moi des fromages. Lesquels? Des saint marcellin Combien Une vingtaine. Bien, monsieur. Allez, bon voyage. Au revoir. Merci, au revoir. Le train pour Lyon par la cœur. Vous avez les horaires sur le tableau. Un aller marseille seconde départ 10h13 arrivée 15h11 merci un pour avignon s'il vous plaît première ou deuxième classe première classe aller simple ou aller retour aller retour fumeur ou non fumeur non fumeur Bonjour, je voudrais aller simple, deuxième classe fumeur pour Dijon, s'il vous plaît. À quelle heure euh, 9h37. Je voudrais 4 billets pour Lyon, s'il vous plaît. Aller simple Non, aller et retour pour le TGV de 10h. Première ou seconde classe Fumeur ou non fumeur Seconde classe, non fumeur. Cela fait 1888 francs. Et de 1890. Et 10 1900. Et 100 2000. Merci. Voiture 4. 42, 43, 45, 46. Ça va, cette place Oui, ça va. Ce TGV desservit à l'égard de Lyon-Pardieu et Lyon-Pérache. Je vais au bar prendre un café, moi aussi. Vous désirez Un café, moi aussi. On voudrait rapporter des fromages de la région à Paris. Oui, bien sûr. On achète des Saint-Marcelin Oui. Combien Une vingtaine. Oui Donc je vous prie 20 Saint-Marcelin pour Paris. 20, ça suffit. Ça sent mauvais. Vous en voulez Merci. Vous en voulez Merci. Et les fromages pour le directeur Oh là là. J'ai une idée. Au revoir. Vous désirez Vous avez des Saint-Marcelin Oui. Je voudrais des Saint-Marcelin. Combien 20 Saint-Marcelin Oui, entrez. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, Françoise. Et ce voyage à Lyon Bien passé. Vous avez vu Paul Bocuse Oui, monsieur. Les fromages Les voilà. Merci, Françoise. Au revoir, monsieur le directeur. Au revoir. Bonjour. Nous allons prendre le train ensemble. Allons-y. Je voudrais quatre billets pour Lyon, s'il vous plaît. Aller simple Non, aller et retour, pour le TGV de 10 heures. Première ou seconde classe Fumeur ou non fumeur Seconde classe, non fumeur. Cela fait 1888 francs. Et deux, 1890 et 10, 1900 et 100, 2000. Quand vous achetez un billet, vous prenez un aller simple ou un aller-retour. Vous voyagez en première classe, ou en seconde classe. Fumeur. Non fumeur. La gare. Ils sont à la gare. Le bar. Ils sont au bar. Porteur, prenez ce sac. Prenez cette malle. Et prenez ces valises. Très bien. Merci. Et bon voyage.